Hey, coucou J'ai complètement oublié de filmer depuis ce matin, bon ça va il est pas tard, il est 10h40 Mais je me suis réveillée entre 8h30 et 9h J'ai déjà pris mon petit déjeuner, regardé mes petites vidéos sur Youtube Je me suis occupée de gérer mon un administratif, pour pôle emploi, je suis en train de gérer l'ursaf J'ai sauvé in extremis le chargement de la vidéo YouTube, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mon ordinateur était pourtant branché mais il s'est éteint dans la nuit. Alors est-ce que j'avais plus de batterie Non, ça m'étonnerait, c'est impossible. Je sais pas, il s'est... enfin c'est impossible. Il s'est éteint dans la nuit, soit. Le chargement de la vidéo ne voulait pas reprendre. C'était arrêté à 98% et ça ne voulait pas reprendre pendant plusieurs heures et d'un coup ça s'est chargé. Donc, J'ai essayé de la remettre à nouveau et il est reparti sur l'ancien chargement et il a refait les 2% qui manquaient. Donc tant mieux, euh, elle est en ligne, euh, elle sortira à midi comme d'habitude. Voilà. J'ai répondu aux commentaires de, des autres vidéos, aux messages sur Instagram. J'ai bien avancé ma journée, il ne pleut pas donc je vais pouvoir euh, m'occuper aujourd'hui de ranger tout mon stock dans le coffre, de sortir aussi du stock de nourriture que j'ai dans le coffre justement que je n'ai plus à l'avant, donc j'ai plus de café, je vais sortir des nouilles, des choses comme ça et je vais aller voir ces fameuses cascades et aujourd'hui je pense que je vais pas faire beaucoup plus que ça ah si, là je vais m'occuper de tous les sous-titres de toutes mes vidéos en français pour l'instant, parce que ça c'est quelque chose que je veux absolument faire donc je vais faire ça maintenant tout de suite bon il est 13h et je me rends compte que je ne filme pas du tout, je ne pense même pas, à... je ne pense même pas au vlog Parce que je suis à fond dans mes trucs Et euh... j'ai craché mon site internet De d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment très bien en wordpress et en codage Je crois que c'est du... je sais même pas ce que c'est comme code sur wordpress euh... Franchement je ne sais plus euh, mais si quelqu'un s'y connaît et peut m'aider à débugger en fait j'ai voulu faire la mise à jour WordPress et j'ai un gros bug, euh, erreur fatale, machin, j'ai plus de site. Donc euh, n'hésitez pas à venir euh, à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram parce qu'il faut que je débloque ce, ce site internet. Alors j'ai demandé de l'aide à mon hébergeur mais c'est pas trop leur taf à eux de de gérer ça, de gérer mon compte WordPress et tout ça, donc on verra. Qu'est-ce que j'ai fait encore Je suis partie en cacahuète encore. J'ai fait un tri dans mes mots de passe et mes identifiants pour justement récupérer, essayer de récupérer tout ce que je pouvais sur sur mes sites internet, mes hébergeurs et tout ça, et pouvoir les mettre dans un fichier sécurisé parce qu'en fait, euh, qu en fait je ne les connais pas, parce que je me perds euh, entre l'hébergeur, le cpanel, l'identifiant WordPress, euh, la connexion euh, au backup de mon site. Il y a trop de choses différentes en fait, il y a trop de comptes, il y a trop de codes, en plus c'est des codes que j'ai générés automatiquement pour... Euh, pour de la sécurité, donc ce pas des codes que je, peux, que je peux retenir facilement et je m'y perds et je ne sais plus me connecter euh, à mes comptes, enfin bref. Tout ça pour dire que je suis partie en cacahuète parce qu'à la base, je, à la base je, voulais simplement, je voulais simplement gérer mon URSAF. Alors on va, on va reparler encore de ce cerveau qui part en cacahuète quand j'ai des tâches à faire. Je voulais gérer mon URSAF, je me suis rendu compte que j'étais radiée de l'URSAF euh, parce que pour ceux qui ne savent pas j'avais une, une société du coup J'ai été radiée de l'Ursaf en décembre 2021 Alors que j'ai des déclarations d'Ursaf depuis Donc c'est insensé Mais du coup j'avais une boutique en ligne Donc j'ai plus de société donc j'ai plus le droit d'avoir une boutique en ligne Donc j'ai essayé d'aller mettre ma boutique en hors ligne J'ai galéré pendant je sais pas combien de temps Pour, euh, pour qu'il n'y ait plus ma boutique sur mon site Parce que je voulais pas supprimer Je voulais juste mettre ça en hors ligne C'était une vraie galère et ensuite, je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, je suis sur mon site. Je vais mettre à jour WordPress parce que ça fait super longtemps que je devais le mettre à jour. Je le mets à jour, je clique, plus rien. Plus rien. Je peux plus rien faire, je ne peux plus débloquer. Donc, euh, là, de là, je suis allée euh, sur l'assistance de mon hébergeur. De là, il m'a demandé certains accès à certains, à, à certains comptes. Donc, je suis allée dans mes mots de passe et mes comptes et tout ça. Et, et d'où, j'ai fait... D'où ce tri dans, dans mes comptes et dans mes mots de passe. Je suis vraiment partie euh, très loin et je me suis rendu compte que j'avais toujours accès à une formation de comptable que j'ai jamais terminée, un graduat de comptable. Donc, euh, je me demande si je vais pas la terminer. A priori, je peux encore faire les, je peux encore passer l'examen. C'est une formation qui a coûté cher. C'est mon ancien employeur qui me l'avait payé et je l'ai jamais terminée. J'ai jamais passé les examens et je pensais que je pouvais plus. Donc peut-être que je vais faire ça parce que ça pourrait m'aider à trouver un taf qui me fasse gagner de l'argent assez rapidement. Donc bref, tout ça pour dire que je suis partie en cacahuète j'ai rien filmé et euh, je suis toujours dans mon lit en pyjama, 13h06, je vais manger. Je vais manger et puis voilà. La vidéo est en ligne, elle marche pas du tout. Je sais pas, il n'y a pas de visibilité ou.. 9, 9 vues Non. 50 vues sur la vidéo. Je crois, zéro commentaire. Ah si ça y est, il y a deux commentaires. Bon, il y a des vidéos qui marchent. Il y a des vidéos qui marchent pas. C'est comme ça, c'est la vie. Je ne sais pas euh, je sais pas comment ça fonctionne. Je ne connais pas bien l'algorithme de YouTube. Mais c'est pas très grave. Bon, ah bah si, je sais. C'est parce qu'on est samedi. Et vous avez une vie, en fait. <rire> ok, ça doit être ça. Euh... Et eh bah ben c'est pas bien, ça veut dire que vous regardez plus les vidéos quand vous êtes au travail que, vous êtes en, que quand vous êtes en week-end. Bravo hein, bravo. Euh, j'ai mal au bras, et je parle trop, et donc je retourne à mes occupations... Non, je vais manger, et ensuite je retourne à mes occupations de sous-titres parce que je les ai toujours pas fait. Bon, et eh bien j'ai récupéré mon site internet, et je ne sais pas comment. Je n'ai rien fait, le gars de la maintenance n'a rien fait. C'est un mystère. Écoutez... Tant mieux, le site, le site fonctionne, et bah tant mieux. <rire> bon, heureusement que Litchi est là pour me rappeler que c'est l'heure de manger. Hein Pour me rappeler qu'il est 17h, parce que moi j'ai toujours pas mangé. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Qu'est-ce qu'il y a Tu veux manger <rire> J'arrive je suis contente, j'ai réussi à finir la traduction en anglais de la vidéo du 20 tour de José. Euh, C'était beaucoup plus long que ce que je pensais Parce qu'en fait, euh, en français, il y a une option qui permet de mettre un bloc de texte Et c'est Youtube qui va euh, automatiquement mettre les bonnes phrases euh, au bon moment et en anglais, il n'y a pas cette option-là, donc c'est moi qui dois découper le texte et le mettre au bon moment sur la vidéo. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Donc du coup, euh, l'anglais a été beaucoup plus long que le français. Euh, et avec tout ça, il est 16h50. Et en fait, euh, je me rends compte que quand je me lève pour donner à manger à Litchi, que j'ai envie de faire pipi, que j'ai faim, que c'est un truc de fou quand je suis focus sur un truc, j'oublie tout c'est un peu comme l'Utchi quand elle a un bâton, <rire> j'oublie mes besoins vitaux euh, je me rendais même pas compte à quel point j'avais froid c'est pareil, c'est quand je me suis levée que j'ai mis un pull parce que, euh, parce que je me suis rendu compte que j'avais hyper froid donc je vais me faire à manger ça va me réchauffer, ça va me faire du bien euh, est-ce que je me décale il est 17h est-ce que je mange maintenant ou est-ce que je me fais un chocolat chaud et que j'attends un peu pour manger Telle est la question. Je vais voir. Et Je suis trop une meuf à l'international. Bon, du coup, ni chocolat chaud, ni vrai repas. Je vais finir ma part de pizza d'hier. Et ce soir, je vais me faire une petite fondue savoyarde. Et ça... Je garde, je vous montrerai tout à l'heure ce que j'en fais. Bah oui, mon cœur. Encore, d'accord. <rire> Donc, aujourd'hui, euh, bah, je vais m'attaquer au lanterneau. Et... Euh... Bon. Alors, bonsoir Il est 21h49. J'ai trop cru que j'allais pouvoir faire... Euh les sous-titres de toutes mes vidéos aujourd'hui lol je suis trop drôle je suis vraiment trop drôle j'ai fait deux vidéos plus euh, la vidéo où j'ai rajouté l'anglais donc si jamais la vidéo euh, je répare mon lanterneau 1 sur 2 et la vidéo de mon van tour sont sous titrées en français maintenant donc je suis contente, c'était très long mais c'est fait. Euh... J'appréhende demain parce que je sais pas si je vais réussir à m'empêcher à le faire demain. Ouais c'est compliqué dans ma tête je vous l'ai dit. Mais maintenant que j'ai commencé j'ai envie de finir. Sauf que demain il faudra que je me force parce que demain il fait beau, il faut que j'aille dehors. Je suis pas, j'ai pas mis le nez dehors de la journée. Vous avez bien vu, de toute façon, à chaque fois que je me suis filmée, j'étais dans le même angle de mon lit. Euh, bon. Je vais me faire à manger. Enfin, je vais me manger. Parce que. Enfin, je vais me faire à manger, je vais me manger. Euh, parce qu'il est donc 21h50 et que, et que faudrait peut-être que je mange. Hein Aujourd'hui, je me suis nourrie de tartines de pâte à tartiner et d'une part de pizza. C'est très grave. J'ai oublié de boire, à chaque fois j'ai bu quand je me suis levé. Bref. Bon, allez, je vais manger. Voilà. Bon, j'ai galéré à faire fondre ce truc, et il va vite redevenir dur, donc je vais manger. Et ben franchement, heureusement que je ne fais qu'un repas par jour en fait, hein, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mangé. Je me suis refait une casserole de fromage après, je me suis recoupé du pain, et c'était beaucoup trop. Et en, plus, euh, et en plus, je vais être obligée de manger un dessert, parce qu'il faut que je vous montre un truc. C'est de la dévotion là, hein. c'est vraiment juste pour vous, hein. je vais être obligée de manger un dessert après. En attendant, je vais faire le montage tout de suite. Euh... J'ai plus de forfait internet, il me reste 14 gigas, un truc comme ça. Donc peut-être que ça va suffire pour la vidéo d'aujourd'hui parce qu'elle va être courte. Mais par contre, euh... par contre, par contre, euh... je... ce sera peut-être la dernière la dernière de jusqu'à jusqu au moins le 6 octobre que mon forfait se recharge. Voilà. Bon j'ai fini le montage, mais c'était pas compliqué, c'est très court puisque j'ai rien de très intéressant à vous montrer aujourd'hui. Je vous montre mon dessert, mon péché mignon. Donc quand je dis pâte à c'est parce que je sais jamais comment ça, ça s'appelle. Donc notre et mon péché mignon, c'est de garder les croûtes de pizza. Et même quand il y a de la sauce tomate et tout. Et de faire ça. Je fais ça. Bon, il fait froid donc elle n'est pas très liquide. Et je mange ça. Mmh. Voilà. Vous savez tout. Moi... Je vais finir ma pizza euh, pizza chocolat. Je vous dis à demain. Ou après-demain. Ou au 6 octobre. Ah je ne sais pas quand je pourrai recharger une vidéo. Franchement. J'espère à demain. Parce que demain, c'est cascade. A bientôt. Des bisous. Marine voyage dans graphique Avec Morphée, Iris et Pilici, à bord. Le monde dans la bonne humeur <rire>